bonjour bonjour les enfants, comment allez-vous alors avec vous monsieur chef d'Alel de la chaîne Joconic TV je vais vous raconter un conte il s'agit ici de Blanche-Neige voici Blanche-Neige avec sa mère reine je vais vous raconter maintenant l'histoire télé Blanche-neige, la naissance. Alors, regardez bien. C'était l'hiver. D'accord Une reine causée. Assise sur son trône près d'une fenêtre. Dont le cadre était en bois d'ébène. Ça veut dire noir. Tandis que la neige tombait à très gros flanc. Voici les flocons de neige. En cousant, la reine se pique à le doigt. Et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Alors la reine causée. Et malheureusement, ce pic à le doigt Et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le contraste entre le rouge du sang. La couleur de la fenêtre et la blancheur de la neige. Il faut tout simplement comprendre que la couleur de la fenêtre était noire. Et es c'est beau qu'elle se dit. Je voudrais avoir une petite fille. Je, C'est la reine qui parle. Je voudrais avoir une petite fille qui a la peau blanche. Comme la neige, les lèvres rouges, comme ce sang, les yeux et les cheveux noirs, comme les montants de cette fenêtre. Peu de temps après, elle eut une petite fille à la peau blanche, comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang aux yeux et aux cheveux noirs comme les belles. On l'appela Blanche Neige. On l'appela Blanche Neige. Alors ce conte d'après les frères Grimm intitulé tout simplement Blanche-Neige. Alors qui Blanche-Neige? C'est donc cette petite. C'est donc cette fille. Qui a les cheveux et les yeux noirs comme le cadre de la fenêtre qui était en bois d'ébène et les lèvres rouges et elle a la peau tout à fait blanche comme la couleur de la neige